Contre-amiral Mihailovic, 5e flotte. Nous ne vous attendions pas, amiral. J'aurais fait préparer un accueil officiel. Épargnez-moi les civilités. Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Le Capitaine Anderson a été très clair. Je suis ici parce que l'état-major l'a décidé. Je ne fais que suivre les ordres à la lettre. J'espère que vous vous en souviendrez quand je vous dirai quoi faire. Et Quand vous jette en pâture au conseil, passe encore. Question d'opportunité. Et Ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Vous n'approuvez pas la conception du Normandie cette petite expérimentation nous a coûté des milliards. Nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent. Mais non, il fallait faire ami-ami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. C'est possible, mais il dépend de la citadelle désormais. Cela ne fait pas partie de vos prérogatives. J'ai du mal-entendre, Shepard. Je rêve ou vous, vous vous opposez à moi Ce vaisseau est la propriété du conseil, alors je vous serais gré de quitter cette coupée sur le champ. Comme il vous plaira, commandant. Mais comptez sur moi pour faire un rapport là-dessus. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. Officier Presley est relevé. d'un message, je transfère. Commandant, votre histoire vient d'être diffusée. Je comprends que vous l'ayez envoyée sur les roses. Elle aurait dû faire une demande officielle. Mes hommes des relations publiques sont en train de rectifier le tir. L'ingénierie mémétique peut faire des miracles. Bref, je voulais juste vous informer des retombées de cette histoire. Je ne vous retiens pas plus. Cinquième flotte terminée. Non, non. je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. Seul un idiot frapperait un attaque en pleine face, essayons plutôt de lui tirer la queue. C'est la première fois que je vois des ruines protégées. Enfin, à part la citadelle. coincé Vous allez bien Qu'est-ce qui vous est arrivé Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger, il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord Il faut juste qu'on trouve un moyen de franchir ce champ énergétique. C'est une barrière énergétique protéenne. Je savais qu'elle nous protégerait des Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher, toucher quelque, quelque chose qui ne fallait pas, et... me voilà coincé dans cette prison. prison. – Faites-moi sortir de là !– On va trouver un moyen de vous aider. Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde Les Guettes sont accompagnés d'un problème Ils ont essayé mille méthodes pour franchir les barrières. avez-vous pu entrer Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici avant que d'autres guettes débarquent. Certes, je ne les ai que trouvés. Ce bouton là-bas devrait couper le champ de restriction. Vous savez comment sortir d'ici Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les Guettes m'en voudraient-ils Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose Saren cherche le canal, et personne ne connaît les protéines aussi bien que vous. Il veut sans doute que vous l'aidiez à le trouver. Le canal Mais... C'était quoi, ça Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker Décollage immédiat Venez nous récupérer en urgence Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Si je meurs ici... Je jure que je le dis. cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle. Il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les Épargnez-la série si possible you know don't be C'était moins une, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer deux, trois blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seguet allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez Vous savez quelque chose sur le canal Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Vous avez découvert quelque chose Quasiment rien, et c'est justement ça le plus intéressant. Il existe étonnamment peu de traces archéologiques des protéins, et encore moins d'éléments expliquant leur disparition. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien-fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs Mais je n'ai jamais entendu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça Avez-vous des preuves de ce que vous avancez il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision Oui, c'est logique Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les guettes aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonné que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolé Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou sa reine je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Sa reine ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéines se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravie de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... Oh, J'ai un léger vertige... Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé Ou dormi Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéines. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le Conseil Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsoni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Liara est de notre côté. guettes voulait la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard Ces ruines étaient infestées de guettes. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous.